bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous parler des onglets pour surfer sur internet vous utilisez un navigateur soit google chrome microsoft edge firefox ou encore safari si vous êtes plutôt apple et aujourd'hui tous ces navigateurs utilisent la technique des onglets le principe est simple au lieu d'ouvrir toute une série de fenêtres chaque site que vous visitez, vous ouvrez simplement des onglets à l'intérieur d'une même fenêtre. Pour créer un onglet, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit plus et vous pouvez ouvrir autant d'onglets que souhaité. à l'intérieur desquels vous pouvez bien évidemment taper l'adresse du site auquel vous souhaitez vous connecter. Pour fermer un onglet, rien de plus simple également, il suffit de cliquer sur la petite croix pour fermer les onglets si vous souhaitez accéder aux options des onglets là aussi c'est très simple je positionne ma souris sur l'onglet concerné un clic droit et j'ai accès au menu contextuel qui me donne toute une série d'options comme son nom l'indique ce menu est contextuel et donc il varie en fonction du contexte c'est à dire que si par exemple sur cet onglet je coupe le son je refais un clic droit pour accéder au menu contextuel, j'aurai l'option réactiver le son du site. L'utilisation des onglets offre de nombreux avantages. En voici quelques-uns. Tout d'abord, une facilité pour surfer et passer d'un site à l'autre, puisqu'il suffit de cliquer sur les onglets pour passer de l'un à l'autre. Ceci permet par exemple de comparer des offres de prix de firmes qui proposent des services plus ou moins équivalents d'aller lire sa messagerie, pour ensuite aller faire une recherche sur un moteur de recherche. Une autre facilité offerte par l'utilisation des onglets, c'est qu'on peut les épingler. Un clic droit sur un onglet, j'ai l'option épingler. L'onglet se réduit à son icône symbolique. Je peux en épingler plusieurs. Vous voyez que ce faisant, je gagne de la place dans la barre des onglets. Et sachez que tous les onglets épinglés seront ouverts automatiquement lors du redémarrage de votre navigateur. Vous pouvez donc vous créer un espace de travail que vous allez récupérer automatiquement à chaque fois que vous démarrez votre navigateur. Un autre avantage à épingler les onglets est que l'on ne fermera pas un onglet par inadvertance, par distraction, en cliquant malencontreusement sur la croix. Vous voyez qu'ici, pour fermer cet onglet, je dois à nouveau faire un clic droit pour ensuite demander sa fermeture. Si malgré tout cela, vous fermez un onglet malencontreusement, en cliquant donc sur sa croix, pour le récupérer le plus rapidement possible, sans devoir consulter votre historique ou retaper son adresse, un clic droit sur le petit plus, et vous pouvez récupérer l'onglet que vous venez de fermer, via cette option « Rouvrir l'onglet fermé ». Parfois, il est souhaitable de transformer un onglet en fenêtre indépendante, ce peut être pour envoyer le contenu d'un onglet dans sa fenêtre à la projection, si vous utilisez un projecteur lors d'une réunion, d'une formation, d'une conférence, que sais-je. Mais c'est parfois aussi très utile si je souhaite voir le contenu de deux sites en même temps, sur le même écran ou éventuellement sur des écrans différents. Alors, à nouveau, c'est très simple. Pour transformer un onglet en fenêtre, simplement avec la souris, je vais cliquer sur son onglet, je maintiens le bouton de ma souris enfoncé, et je déplace cet onglet comme pour le détacher de la fenêtre et vous voyez que cet onglet se retrouve du coup tout seul sur une fenêtre indépendante que je peux donc envoyer ailleurs que je peux redimensionner si je le souhaite afin de voir les contenus des deux sites simultanément pour les amateurs et parfois c'est très efficace quelques raccourcis clavier pour créer de nouveaux onglets la combinaison de touches Ctrl T pour se déplacer d'onglet en onglet la touche Ctrl Tabulation et l'on passe de l'un à l'autre une autre méthode pour se déplacer dans les onglets c'est les touches Ctrl Page Down pour aller de la gauche vers la droite et Page Up pour aller de la droite vers la gauche quand les onglets sont créés si vous souhaitez les fermer Ctrl W pour fermer les onglets voilà c'est terminé pour cette petite vidéo ce petit tutoriel sur l'utilisation des onglets j'espère que cela vous aidera à surfer plus efficacement